Salut à tous, c'est Beats. j'espère que vous allez bien. Alors je sais que pour certains ça va paraître bizarre de me voir en face facecam, alors je sais que je pas l'habitude de le faire. Euh, je sais que récemment j'ai pu le faire dans des tutoriels composition que j'ai pu faire il y a quelques mois en arrière. Mais voilà, là j'avais envie de le refaire, mais pour une occasion très particulière, puisque j'ai quelque chose à vous annoncer aujourd'hui, mais on va en reparler dans quelques minutes. Euh, pour ceux qui l'ont remarqué ou pas, sur ma page Instagram, pour ceux qui sont abonnés, il y a eu pas mal de changements, il y a eu pas mal de tri qui a été fait sur la page Instagram. En fait, la page Instagram qui était dédiée à Loudibits, à la page YouTube, eh ben, je l'ai transformée en compte personnel, c'est-à-dire que je l'ai appelé Samuel, comme mon prénom, etc. Je ne sais pas si certains l'ont remarqué, en tout cas, je n'ai pas eu de remarques de certains abonnés. Mais enfin, voilà. J'ai transformé ma page Instagram pour faire un compte perso, et qui n'a rien à voir avec la chaîne YouTube. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, ben, en fait, tout simplement, c'était un début avant de vous annoncer dans cette vidéo ce qu'elle allait suivre pour la chaîne YouTube. Euh, tout simplement, je vais dire concrètement les termes. Euh, J'arrête totalement l'activité YouTube de l'AudiBeats. Alors, je sais que pour certains, ça va peut-être les décevoir. J'en suis vraiment navré. Mais il y a plusieurs raisons qui m'ont mené à ce résultat aujourd'hui. Premièrement, j'avais un Mac sur lequel je composais. Malheureusement, j'ai eu pas mal de problèmes techniques dessus. Euh, ça m'a mené à des réparations exorbitantes, donc je n'ai pas pu faire quoi que ce soit. Donc, malheureusement, je n'ai plus de matériel pour composer, en tout cas du moins virtuellement, sur Logic Pro, sur le logiciel que j'utilisais pour la, les compositions. Donc... Il y a plein de choses comme ça, j'ai dû me séparer, donc je n'ai plus de matériel pour composer. Ça, c'est la première chose, mais ce pas la seule. Je vous expliquais après la, les plusieurs raisons. Deuxième raison, euh, je vous rappelle pour certains qui me découvrent, etc., ou, ou des gens qui me connaissent, ça fait quand même 5 voire 6 ans maintenant que je fais du contenu sur YouTube, euh, ça a pas mal évolué, j'étais toujours en recherche, mais je savais au fond de moi que la musique c'était quelque chose qui était vraiment très cher pour moi. Et j'avais vraiment à cœur de partager, de créer des sons et de les diffuser sur YouTube pour le grand plaisir des autres. C'était vraiment pour moi une occasion de me faire découvrir, de me faire kiffer aussi en partageant mes sons parce que je l'ai fait avant tout pour la passion et non pour l'argent, pour ceux qui se demandaient. Euh, C'est venu après plus tard... Euh, je me suis dit que j'avais envie de le faire par passion, mais aussi euh, pour gagner ma vie là-dedans. Mais on va y revenir juste après. Mais du coup, euh, j'ai vu que sur Internet, depuis mes 5-6 ans d'activité, ben, je n'ai pas eu de, de résultats concrets ou d'évolution en termes de vues, en termes de partage, en termes de visibilité. Alors certes, j'ai pris pas mal d'abonnés, c'est vrai, depuis que j'ai commencé. Euh, je ne sais plus exactement à combien on est actuellement, mais je crois qu'on est plus de, de 230, si je ne me trompe pas. Donc euh, oui, c'est un, un beau cap que j'ai franchi, mais malheureusement, c'est beaucoup trop peu par rapport à d'autres chaînes YouTube qui ont progressé. Euh... Voilà, moi j'avais vraiment à cœur d'atteindre les 1000 abonnés en l'espace de 2-3 ans, voire 4 ans, vraiment, si j'y arrivais. Mais le résultat est que bah, ouais, ce n'est pas le cas actuellement. Alors voilà, c'est des petites choses comme ça qui m'ont mené à cette décision d'arrêter la page YouTube euh, Ludibitz, d'arrêter l'activité de création de musique parce que qu'il bah, y a trop peu de résultats. Euh, depuis ce parcours long que j'ai pu faire sur YouTube. Et, euh, et ça n'a pas marché concrètement. Donc c'est très démotivant de voir ça. De voir qu'il n'y a pas vraiment d'évolution sur le long terme. Euh, j'ai l'impression de stagner en fait. de Ok, ça me fait kiffer faire de la musique. Bien sûr, j'aime créer de la musique, euh, faire des sons, les partager sur Internet. Mais ce n'est pas un argument suffisant pour vraiment aller plus loin, vous voyez euh, moi, j'avais vraiment à, à cœur de, de vivre de ma passion, bien sûr, de la musique. Mais aujourd'hui, les statistiques, les, les vues, euh, les abonnés, les, les, le parcours que j'ai eu prouvent qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas la capacité d'aller plus loin. Et donc, c'est pour cela que bah, j'arrête totalement YouTube. Je sais que ça va décevoir certains, j'en suis vraiment navré. Mais je pense que la décision pour moi, elle est close, elle est, elle est prise. Dans ma tête, dans mon cœur, c'est vraiment décidé. Donc voilà, j'arrête complètement la chaîne YouTube. Alors je vous rassure, pour ceux qui aimaient vraiment mes créations, ça restera en ligne sur ma page YouTube. Ma page YouTube ne bouge pas, je ne vais pas la supprimer, vous inquiétez pas. Seulement, voilà, il n'y aura plus de contenu. Et je vais prochainement afficher sur ma bannière YouTube que vous voyez juste en haut de mon avatar, de mon profil, enfin de ma photo de profil je veux dire YouTube. Dans la bannière je mettrai un message et quelque chose pour dire que voilà a, la chaîne YouTube est close et qu'il n'y aura plus rien quoi. Voilà. En tout cas voilà. J'ai pas voulu faire trop long. Voilà la décision est prise. Euh, mon compte Instagram qui autrefois s'appelait ludi-youtube. Euh, est toujours actif mais sous un autre nom maintenant c'est Samuel mais euh, vous pourrez toujours me parler dessus pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, ça sera avec plaisir par contre, euh, voilà il n'y aura plus de partage de contenus euh, musicaux il n'y aura plus de musique, il n'y aura plus quoi que ce soit juste euh, un compte personnel pour discuter avec mes amis et d'autres personnes qui le souhaitent bien sûr, voilà en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça n'a pas été trop long, mais je voulais vraiment vous en parler à cœur parce que c'est important que vous le sachiez, vous faisiez partie de la communauté pour certains et c'est important que je vous en informe et que vous ne soyez pas surpris qu'il n'y ait plus de publication pendant plusieurs mois, voire des années. Voilà, tout simplement. En tout cas, merci de regarder la vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en bas de la vidéo. Je les lirai quand même, même si je ne partage plus de contenu. Et merci à tous ceux qui m'ont suivi depuis le début. Vraiment, j'en suis sincèrement reconnaissant. Vous êtes vraiment... Vous faites vraiment partie de la famille pour certains. Donc merci beaucoup. Et, et je vous dis... Adieu. C'est dur à dire, putain. Mais voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. Et moi, je vous dis... à très bientôt sur Instagram pour ceux qui veulent me parler. Qui veulent discuter. Voilà. Allez plus